Euh, bonjour à, à toutes et à tous pour ce nouveau Lundi des Resses qui est consacré à la littérature jeunesse avec Patrick Bensoussan qui va présenter ses deux livres euh, qui viennent de paraître donc les livres et les enfants d'abord et euh, ma bibliothèque idéale pour les tout-petits et Dominique Ratto qui est aussi un auteur R.S. de longue date et qui est présidente de l'agence la, de « Quand les livres relient ». Voilà, bon. alors, je vois des personnes qu'on connaît chez R.S. Oui. <rire> Donc, euh, ben, je vous laisse On y va Allez. Bon, alors, je, je démarre. Euh, bonjour à toutes et à tous D'abord, je vous prie d'excuser de, ma voix qui est un petit peu grave parce que j'ai un gros rhume depuis ce matin qui m'a assailli. Donc, euh, je suis désolée si ce n'est pas très agréable à entendre. Alors, comme le disait Marie-Françoise, je suis actuellement présidente de l'agence « Quand les livres relient ». Donc, cette agence, elle met les albums au cœur de ses rencontres et de son travail et on travaille sur, à réfléchir sur les lectures partagées d'albums avec des très très petits enfants. Euh, je vous engage à aller voir le site hein, de l'agence Quand les livres relient et là vous aurez euh, vraiment tous les renseignements qui vous seraient nécessaires pour, pour nous situer un peu et situer le travail qu'on essaie de, de mener. Moi, je m'intéresse aux albums, aux tout-petits, à leurs parents, aux lectures partagées, à ce que veulent dire lire, parler, euh, mais aussi écrire, dessiner, compter et et puis tant d'autres choses encore qui sont liées à la littérature, à la création artistique, à la rencontre autour des albums dès la naissance et jusqu'à la fin de la vie. Alors je suis ravie d'être là avec vous ce soir dans ce cadre des lundis d'ERES. Je trouve ça bien intéressant qu'il y ait ce genre de rencontre. Et puis euh, j'adresse un grand merci à Marie-Françoise Cripsper et à toute l'équipe d'ERES. Je lui disais tout à l'heure combien c'est précieux d'avoir encore une maison de sciences humaines indépendante qui défend des idées euh, particulières. Euh, ben je remercie aussi bien sûr alors Patrick Bensoussan de m'avoir proposé d'animer cette rencontre qui va être donc consacrée à, aux deux livres qu'il vient de publier, que Marie-Françoise a cités et que vous voyez euh, euh, en photo à côté d'elle. Donc les livres et les enfants d'abord et ma bibliothèque euh, idéale pour les tout-petits. Alors, cette rencontre euh, dure euh, environ une, une heure. Aujourd'hui, je vais animer la rencontre avec euh, cette perspective. En tous les cas, c'est ce à quoi je vais m'astreindre. D'une part, de permettre à celles et ceux qui ont déjà lu ces livres eh ben, de questionner, de rebondir, euh, d'interroger, de commenter, afin de permettre à Patrick de développer ou de préciser certains points abordés dans ses ouvrages. Et puis l'autre but, euh, bah, je vous le dis très clairement, c'est de donner envie aux personnes qui ne les ont pas encore lues, euh, de les lire euh, bien vite, et puis d'en faire euh, leur propre lecture et d'en tirer leurs propres questions et enseignements. Alors, je veux préciser que Patrick et moi, on se connaît depuis longtemps, euh, particulièrement parce que nous avons co-animé ensemble en Aquitaine, et plus précisément dans le département de lot et garonne Durant quatre ans, au rythme d'une rencontre par trimestre, un temps d'échange et de réflexion partagé avec des professionnels du livre et des professionnels de la petite enfance qui menaient sur ce département des projets de rencontre autour des albums. Alors très souvent avec des tout-petits et des familles, mais pas seulement. Et puis il y a bien sûr l'aventure de spirale à laquelle j'ai le grand honneur de participer depuis sa création. Voilà pourquoi on, on se connaît. On n'est pas toujours d'accord sur les façons d'exprimer les choses parce que nous avons chacun notre caractère, on a chacun notre histoire, chacun notre rapport au monde et, et j'ai envie de dire que c'est tant mieux. Aujourd'hui, ma position, c'est celle d'animatrice. Donc, euh, je vais donc faire en sorte que vous toutes et tous puissiez intervenir au maximum et peut-être je vais commencer par demander à Patrick, Patrick, euh, peut-être pour commencer et en lien avec ces deux ouvrages, Comment voudrais-tu te présenter aujourd'hui euh, je, je serais incapable de me présenter en lien avec ces deux ouvrages, parce que le, les ouvrages ne témoignent pas de ce que je suis, ni de là d'où je viens. Je, je me souviens, il y a un, le seul psychiatre comorien de Marseille, qui s'appelle Saïd Ibrahim, euh, qui raconte tout le temps quand on lui demande de se présenter, qui dit que les choses primordiales dans toute présentation, c'est de donner son nom, son nom patrimonique, c'est-à-dire le nom de ses parents, de dire d'où l'on vient et de dire à quelle tribu on se rattache. Et que ça, c'est un mode de présentation. Alors moi, je vais me présenter à ma façon à moi, mais très rapide. Hein. Euh, un jour, un père et une mère juives sont sur un bateau avec leur fils. Soudain, le fils tombe à l'eau et il coule à pic. Et du coup, les parents sont là, « Mon Dieu, mon Dieu, mais rendez-nous notre fils, s'il vous plaît !» Il implore, ils font toutes leurs prières, etc. Et, miracle, le rejeton ressort de l'eau et réussit à remonter sur la barque. Alors le père est là et puis dit « Merci, mon Dieu, merci pour ta miséricorde, merci !» Et la mère dit « Oh, euh, dis donc, Dieu !» Le petit, quand il est tombé à l'eau, il n'avait pas une casquette. Donc voilà, ça c'est une façon de se présenter c'est-à-dire que la question des histoires et de la narration est sûrement quelque chose de particulièrement important et prenant dans ma vie. Et vous voyez les attaches à la fois culturelles et cultuelles qui sont évoquées là. Immanquablement, je fais un salut assuré à Daniel Rapoport qui nous écoute et nous regarde et que je suis dans une émotion et dans une intense affection à son égard. Donc cette histoire était aussi pour elle. Alors bien, c'est bien parce qu'on est tout de suite dans le vif du sujet, la narration, ce qui nous, est important pour nous dans la vie, la question des passions aussi. Ma première question concerne ce titre de ce livre-là que tu as appelé « Les livres et les enfants d'abord ». Et moi, forcément, ça m'a évoqué euh, une phrase courante, « Les femmes et les enfants d'abord ». Et c'est une phrase qu'on exprime euh, à un moment donné, euh, à l'occasion d'une catastrophe, d'un danger, et ça évoque particulièrement pour moi un naufrage. Alors, est-ce que ce livre est un cri d'alarme Et à qui s'adresse-t-il Vous m'entendiez plus oui, ah, oui, ah, le... oui, bien sûr. Hein, C'était euh, en lien direct avec euh, cet appel. Hein, ce, euh, sauver les femmes et les enfants, hein, ce, ce cri qui est à, à la fois un cri de salut et un cri du cœur. Hein, et puis, euh, c'est sûrement un hommage appuyé aux mères et aux femmes, euh, parce que je crois que la littérature, c'est aussi euh, une question de femmes et de transmission. C'est aussi euh, le lien avec l'oralité, hein, c'est-à-dire ce qu'on peut crier, le cri qu'on peut émettre... Euh, quand on est comme ça dans des moments très dramatiques ou euh, contraints par la vie, aliénés par des situations qui sont difficiles. Et, et bien entendu, je pense que le, ce, ce lien si particulier hein, qui existe entre les, les mères et les enfants peut à un moment donné sauver le monde. C'est notre travail à tous. C'est rigolo que ce soit un homme qui évoque ça, mais je crois que c'est très pertinent en soi. Alors euh, moi je l'avais bien entendu comme ça, euh, donc il ne s'adresse pas seulement aux femmes, pourquoi ce cri d'alarme à ce moment-là ben Parce que je crois que le, le, fin, tellement de choses sont attaquées tous ces derniers temps, hein. on voit dans notre dite modernité combien on, on avance dans un grand état d'ébriété, d'inquiétude, de d'inconnaissance, de capacité à transformer l'histoire, à faire fi de toutes les transmissions, à se sentir euh, tout puissant et tout savoir, à transformer le monde, à avoir des éthiques de plus en plus minimalistes. Hein. Et je me dis qu'il y a quelque chose, vous savez, c'est Daniel Salnave hein, qui dit que le, la littérature, c'est le don des morts. Et, euh, par cette expression-là, elle témoigne de cette inscription, on, on est toujours en marche dans les pas d'un autre qui a déjà marché avant nous. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important, la reconnaissance que l'on a par rapport aux anciens, par rapport à, à ce qui a été fait, à ce qui a été conquis de dures luttes par tellement de gens avant nous. Hein. Et euh, je crois qu'il euh, faut qu'on y soit attentif et euh, qu'on soit attentif à, à ce problème de la transmission, de transmettre d'une certaine façon ce qu'on nous a apporté, de pouvoir aussi le donner aux autres. Hein. Il y a une formule que Freud reprend dans, dans, dans ses textes, il est, il est assez avare des répétitions, mais il reprend plusieurs fois une formule de, de, du Faust de Goethe hein, qui dit euh, « Ce dont tu as hérité de tes pères, fais le tien afin de pouvoir le transmettre ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est particulièrement important de l'héritage qu'on reçoit et aussi de la transformation de cet héritage qu'on peut faire pour les générations à venir et pour que ces générations-là en fassent elles aussi quelque chose. Ben je crois qu'il faut s'inscrire dans cette lignée-là. Alors dans ce livre, c'est 154 pages, euh, c'est 20 chapitres, et tu abordes des questions très diverses sous forme de chapitres plutôt courts, dans lesquels tu proposes de nombreuses références, aussi bien dans le champ de la littérature de jeunesse, que dans ceux de la recherche et de la pensée, et de la création artistique. Et tu commences par un chapitre intitulé « Pour le plaisir ». Et tu finis par euh, concluant « Les livres de jeunesse sont de parfaits manuels de piratologie ». Alors on y reviendra peut-être plus tard à ça, mais je voudrais citer des, des petites têtes de chapitres comme ça. Tu passes par euh, « La littérature de jeunesse » comme vous ne l'avez jamais lu. « La littérature jeunesse n'a pas d'âge, mais ».« La littérature jeunesse n'a pas de sexe, mais ». Mais à qui donc s'adresse cette littérature de jeunesse euh, bon, mais déjà, là, par rapport à, à tous ces chapitres, euh, et puis, euh, j'ai envie de dire, euh, par rapport à tout ce que ça peut évoquer, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour euh, nous donner envie de lire un petit peu plus ce que tu évoques dans ces chapitres-là, qui sont les premiers hein, du livre eh Oui, oui. Le... Vous savez, c'était euh, Pérec, hein, qui est mort en 1982, hein et qui, euh, qui faisait juste quelques mois avant de mourir une longue liste des choses euh, qu'il euh, faudrait quand même faire avant de mourir. Et dans sa longue liste, hein, euh, il euh, évoquait euh, tout un, un ensemble de données qu'il appelait les choses liées à son travail d'écrivain. Et là-dedans, il détaillait euh, beaucoup de propositions et il mettait aussi… Euh, que parmi l'ensemble de tous ces projets, qui sont quand même un peu des projets vagues, il y en a un qui lui tient tout à fait à cœur, qui dépendent sûrement beaucoup de lui, et il disait « écrire pour de tout petits enfants ». Et quand on l'interrogeait par rapport à, donc à la fin de sa vie, avec tout le travail qu'il avait fait, avec d'une certaine façon l'entrée en littérature si extraordinaire qu'il avait permis dans son utilisation stylistique si particulière… Euh, L'idée, c'était qu'il euh, y a quelque chose dans l'adresse aux petits-enfants qu'on ne retrouve pas dans la littérature générale. C'est-à-dire à la fois une qualité dans l'écriture, une qualité dans la narrativité, mais aussi une qualité dans l'attention, l'écoute et la présence de celui qui reçoit ce type de proposition. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la littérature de jeunesse, c'est pas tant les livres... Dans littérature de jeunesse, il y a littérature. C'est ça ce qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que tout n'est pas littérature. Il faut qu'on arrête de nous prendre le chou en disant qu que tous les livres sont valables, qu'on peut commencer par n'importe quel ouvrage, qu'à partir du moment où on s'intéresse à un livre, on va s'intéresser à tous les livres, etc. C'est pas vrai du tout. La littérature, c'est la littérature. Donc Il y a quelque chose de spécifique dans la façon d'écrire, dans la stylistique, dans la narrativité. Dans... Bon. Tout ça en soi, c'est important. Mais il y a aussi cette idée que le, le livre est pour moi en tout cas un objet, dans le sens le plus littéral du terme, qui facilite pour le moins la rencontre, le dialogue et ce qu'on appelait pendant toute une époque le lien entre les générations. Et c'est ça qui pour moi est capital, c'est que je pense qu'on n'a pas trouvé mieux que les livres, les albums, les histoires pour faire lien entre les générations. Pour passer de l'un à l'autre, tellement de choses qui sont euh, euh, des valeurs, euh, des façons de penser, de vivre, de ressentir, d'imaginer. Et, et, et tout ça, ça réside dans ce, ce tout petit lien. Hein. Euh, Daniel Rapoport évoque tout le temps le petit trait d'union, hein, de bien-traitance. Hein. Bien, voilà, ce petit trait d'union-là qui fait union entre les parents, les professionnels et l'enfant autour du livre, pour moi, c'est quelque chose de capital. Je l'ai dit, hein, je le répète à longueur de jour, hein, cette idée de, de lire avec plutôt que de lire à. Et d'autant quand il s'agit de tout petits enfants, puisque mon propos, hein, vous l'avez vu, dans ces, dans ces ouvrages-là, c'est essentiellement de s'adresser aux enfants petits hein, dans leur première année de vie, jusque deux ans, ou guère plus. Hein, après, les enfants de maternelle ne m'intéressent plus, hein, donc disons les choses très clairement, donc voilà, dans ces quelques quoi, 20 mois, 24 mois, je déteste l'appellation des 1000 jours, mais on peut l'imaginer comme ça. Hein. Nous, on a fait les 1001 et un bébés, hein, donc ce n'est pas, pas anodin aussi comme, comme présupposé, ça s'inscrit plus dans l'histoire des mille et une nuits et de la narration que dans l'histoire d'un comptage particulier sur des stades de développement ou des temps particuliers qui seraient sur le mode de l'empreinte et de tout ce que la psychologie du développement a pu nous apprendre en son temps. Donc voilà, je, je, je me situe beaucoup plus dans cette attention si particulière, mais non pas tant à la toute petite enfance, qu'à cette histoire de lien qui existe entre enfant et parents. Et je trouve que le, le livre, et en particulier l'album, a une place inouïe dans ce lien. Alors, tu, page 29, tu abordes la question de la formation, justement par rapport à, à cette littérature, et tu écris… Comment former des adultes médiateurs mais aussi et singulièrement les enseignants aux enjeux culturels et sociaux liés à ce champ littéraire Comment leur permettre d'aller à la rencontre de ces nombreux éditeurs qui n'hésitent pas à expérimenter, à sortir des sentiers battus sans se préoccuper d'offrir un produit formaté Comment leur permettre de découvrir toutes ces autrices, tous ces auteurs, toutes ces illustratrices, tous ces illustrateurs qui ont incontestablement euh, là, on n'entend plus rien. On t'entend plus, Dominique. Dominique, on t'entend plus. C'est le, le micro s'était ah, désactivé voilà. tout seul. C'est ça. Tu as entendu ta citation, la, ta citation puisque je, citation. tu parles de la formation. Mais je voudrais le, le, le rattacher à deux autres choses que tu dis aussi à l'intérieur de, de cet ouvrage, où tu dis « je pourrais vraiment vous emporter des brassées de ces ouvrages désolants, qui hésitent entre manuels d'apprentissage précoce, aux valeurs éducatives et moralisatrices très incertaines, et ouvrages de lettres élitistes et inaccessibles aux petites mains et petits cerveaux. » Et puis peut-être que je voudrais le rattacher aussi au moment où tu engages à, à aller chercher justement ces livres euh, de qualité, où tu dis « emportez le tout petit dans un charivari de tout et de n'importe quoi, ne vous, vous offusquez pas des histoires farfelues de Ponty, des illustrations désopilantes de Mario Ramos, de la poésie de Lucie Félix, de la malice de Martine Perrin, du langage graphique d'Hervé Tulé de la tendresse de Béatrice Alemania de l'expressivité de Jeanne H.B., du bestiaire de Malika Doré, du quotidien de Bénédicte Guétier, des savoureuses découvertes de Corinne Dreyfus. Et je pense que tu aurais pu poursuivre. Est-ce que tu peux développer ça Ça veut dire que, de ton point de vue, malgré tout, il y a une édition jeunesse foisonnante, mais que tous les livres ne se valent pas Oui, et que cette édition jeunesse foisonnante, elle est très peu accessible à l'ensemble de, de la population, pour le dire rapidement. Et je crois que quand on est quelques apifious qui connaissent les livres de jeunesse, qui les pratiquent, qui euh, les échangent et qui se transmettent un certain nombre d'éléments les concernant, euh, ben voilà, c'est très bien. Mais à côté de ça, le, la littérature de jeunesse, le créneau littérature de jeunesse pour les éditeurs, il est très défini, hein. c'est des petits ouvrages, de petits formats, avec une petite pagination, peu de pages donc, mais aussi peu de mots qui coûtent moins de 5,50€ et qu'on achète dans les supermarchés. Donc c'est ça la littérature de jeunesse, c'est pas les quelques livres des auteurs qu'on vient de citer à l'instant. Et moi, ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'on puisse développer, mais ça c'est un travail à la fois culturel et politique, hein, des actions qui mobilisent les, les partenaires afin de pouvoir aller au plus près de tous ces publics-là. Hein. Le, le nombre de personnes qui n'ont pas accès aux bibliothèques, qui ne rencontrent pas des livres, et d'autant plus ces ouvrages-là, c'est quelque chose qui est incroyablement important. On a parlé aujourd'hui beaucoup, hein, à partir du, du travail de, de, de Sophie Marinopoulos, par exemple, des soins culturels, de la santé culturelle, etc. Et ben on a un peu beaucoup du boulot à faire dans ce champ, hein, parce qu'on est très très très loin de nos réalités. Alors tu écris aussi dans un de tes chapitres « Le livre est un curieux dispositif » ou « Quand la curiosité est tout sauf un vilain défaut chez les tout-petits ». Alors est-ce que tu peux aussi développer cet aspect comment le tout-petit est en appétit de connaissance et en appétit de, de, de connaître Oui, ça c'est quand même une des caractéristiques majeures de ce qui fait entre guillemets la « magie de l'enfance » telle qu'on l'évoque ou qu'on qu'on la met en avant en tout cas, cette idée que l'enfant, le, euh, et, et je parle tout le temps, enfin entendez-moi de façon très explicite, des tout petits enfants, hein, c'est-à-dire vraiment à, à, avant leur deuxième année de vie en gros. Hein. Donc le, les, les tout petits enfants, ils sont dans, un, dans des processus, qui sont des processus neurodéveloppementaux très particuliers, hein, qui font qu'ils ont besoin constamment de pouvoir euh, fabriquer le monde qui les entoure. Et les quelques éléments qui leur arrivent du monde environnant les quelques signaux que ça soit euh, je sais pas un, un, un bruit un changement de luminosité euh, un animal ou une personne qui passe euh, un, une voix nouvelle etc ils ont constamment besoin de pouvoir mettre du sens sur la réalité de ce que c'est catégoriser à quoi ça peut correspondre le rentrer dans leur stock mnésique euh, euh, pour pouvoir en faire quelque chose et le réutiliser plus tard. On ne se rend pas très bien compte du, du travail incessant des tout petits-enfants hein, et euh, de la, leur nécessité, mais vraiment euh, intemporelle pendant ces deux ou trois premières années de vie, à euh, mettre... Euh, le, le pain sur la planche, à travailler un certain nombre d'éléments, qu'ils soient des éléments de cognition, des éléments affectifs, des éléments de développement, et, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très très développé, et, et dans ce, ce, ce développement incessant, foisonnant, hein, euh, qu'on retrouve d'ailleurs, hein, même au niveau simplement neurocérébral, dans le développement synaptique, hein, avec tous les neurones qui se développent, et, les connexions qui se font par milliers quand les enfants sont tout petits, hein, eh bien, il y a euh, la question de la curiosité qui a beaucoup été reprise hein, par les psychanalystes et par Freud en particulier. Hein, lui, euh, il évoquait les, les choses en termes de curiosité sexuelle, hein, c'est-à-dire qu'en euh, gros, il, il est toujours intéressé par tout ce qui se passe autour de lui et il veut toujours en savoir plus, hein, avec un œil qui continuera à se développer d'autant plus, voyez, le petit trou de la serrure, quoi. On veut toujours tout voir et tout savoir. Et Freud développait ce qu'il appelait la pulsion épistémophilique, hein, c'est-à-dire cette idée que le, la curiosité, la soif de connaître de, du tout petit enfant se développe à partir de cette curiosité primordiale, et que on en gardera nous-mêmes par la suite euh, un vrai le désir de connaissance, la pulsion de savoir, c'est quelque chose qui nous anime quand cette curiosité-là a pu être développée, n'a pas pu être contrainte, circonscrite, aliénée, et qu'on a eu un environnement suffisamment favorable pour développer ces capacités-là. Donc, le, la littérature de jeunesse, quand elle apporte cette potentialité-là à l'enfance, c'est-à-dire de développer sa curiosité, de le confronter à l'énigme, à des choses qu'il n'avait pas prévues, qu'il n'avait pas pensées, qu'il n'avait même pas imaginées, c'est un, un enrichissement fou pour son avenir de penseur. Et donc, tu, un de tes chapitres est intitulé ⁇ Lire, c'est penser, rêver ⁇ point de suspension, c'est travailler donc. Oui. Est-ce que tu peux te développer Et, et peut-être, moi, je, je te proposerai de peut-être le relier à ton premier ch chapitre qui s'appelle ⁇ Pour le plaisir, euh, quel pont on peut faire qu De quel plaisir on parle Et que, de quel plaisir à travailler ou à penser ou à rêver oui, mais ça, c'est euh, enfin, important de pouvoir comprendre que l'idée même de, de plus tard qu'on va retrouver dans apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre, etc., c'est aussi directement en lien avec cette, ce, ce désir de l'apprentissage, ce désir d'apprendre, d'aller vers les choses, les connaissances, le nouveau, etc. Et euh, un, une des tâches premières du tout petit enfant, ça se résoudrait en gros à cette entité de apprendre à comprendre les choses, parce qu'on ne comprend pas les choses d'un coup comme ça, hein. ça ne tombe pas du ciel, hein. c'est un vrai travail qui doit être fait, et quand on fait ce travail-là, c'est un vrai ravissement pour le tout petit enfant, c'est-à-dire qu'il est incroyablement heureux, ravi d'avoir pu découvrir le sens de telle chose, le lien que tel mouvement a, le sens de tel bruit, etc. etc. Donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose dans le... Euh, la capacité de l'enfant à développer euh, sa compréhension du monde, qui est tout à fait primordiale, mais qui demande un travail, un exercice pour reprendre l'idée de l'expertise quotidienne. Donc c'est il faut continuer, recommencer, recommencer. Ce n'est pas du tout vraiment, euh, ce n'est pas d'une simplicité notoire. Hein. On dit souvent que le tout petit enfant, il dort, il joue, des choses comme ça, et on en oublie constamment qu'il est constamment au travail, qu'il n'arrête pas d'être dans un désir de connaissance et un souci même. C'est-à-dire que c'est une nécessité pour lui de comprendre les choses et le monde, de donner du sens à ce qu'il vit et à ce qu'il rencontre. Dès lors, le, le, d'une certaine façon, la puissance du livre se situe bien à ce niveau-là, hein. c'est-à-dire que euh, le, le livre permet de mettre en action cette capacité de l'enfant. Hein. Et quand, quand l'enfant découvre dans le livre quelque chose que, euh, où il peut faire lien avec les deux pages précédentes ou la page d'après, où euh, tout à coup il associe sur quelque chose qu'il a vu dans son environnement immédiat ou, ou des choses comme ça, il est il est aussi puissant que le contenu du livre quoi. il est ravi de tout à coup cette capacité nouvelle qu'il a hein, et, et, dans, et de fait qu'il a découvert dans le livre donc ce que je voulais évoquer là c'est que le, il faut aussi arrêter de penser que le, le travail c'est un poids hein, que c'est difficile, que ça cause de la peine hein, qu'on parle beaucoup aujourd'hui des questions de burn-out etc hein, d'épuisement professionnel mais il y a aussi cette idée que Travailler, c'est un plaisir, que ça, ça fait du bien, que ça nous apporte des connaissances, que ça nous fait être en lien avec des histoires, des gens, des situations, et que ça, c'est très, très enrichissant. Et donc, le, de, de façon très euh, euh, presque complexe ou contrastée, euh, le tout petit travail, mais ce travail-là est un vrai plaisir pour lui. Ce n'est pas simplement euh, « euh, chouette, on va passer un moment de fariente », où on va partager un bon moment peinard avec maman, avec papa ou avec euh, la puéricultrice. Non, c'est aussi parce qu'il fait ce travail-là et qu'il y arrive et qu'il y réussit, que c'est encourageant et que ça le ravit et qu'il il vit du plaisir. Donc c'est puissant la littérature de jeunesse hein, dans ce sens-là. Alors avant de continuer, parce que je, je peux continuer mes questions, mais peut-être que quelqu'un aurait envie déjà d'intervenir pour que on... On soit peut-être dans, dans une discussion, pas seulement, euh, et un échange avec vous tous, est-ce que sur ces points qui ont été abordés déjà, euh, quelqu'un a envie de réagir ou de poser une question euh, à Patrick Il y a Daniel qui a envie de parler. Allez-y Daniel. Daniel Rapoport, vous avez votre micro, il est, il est fermé. Daniel Oui Ah, on ne vous a pas entendu Le micro était vous fermé. Ah, non, oui. Vous ne m'entendez pas Apparemment, vous ne pas. Non, non, on t'entend très bien. Maintenant, oui. Ah non, on ne l'entend plus. <rire> Et là, ton micro est encore coupé. Oui, il est fermé. Qu'est-ce que c'est fait Tu Là, là, on ah. t'entend. Bon, Je ne touche plus à rien. Non Si, si, c'est -ce, bon, vas-y. Est-ce que vous m'entendez Oui. Non Si, si. Ah, si. Alors, alors, très vite, très vite. Il euh, y, y a quelque chose qui me frappe beaucoup, parce que moi j'ai eu des livres très très tard, hein, à 5-6 ah, ans, euh, je suis très âgée, il y a 80 ans, on n'offrait pas des livres aux bébés. Ce qui est extraordinaire maintenant que… On voit dans les crèches ou enfin, le, à la maison, on a filmé des bébés qui sont extraordinairement sensibles à la beauté de l'objet, très très tôt, et il y a le beau dans, dans cette histoire c'est beau pour l'enfant et, et il va à l'envers à l'endroit il regarde enfin il y a vraiment et puis à un moment donné il, il passera à ce que tu viens de dire Patrick c'est à dire qu'il y a un début une fin quelque chose qui peut relier à son environnement mais, mais il, y a, il y a quelque chose d'esthétique absolument extraordinaire euh, il, y aussi, il y a aussi le fait du, que tu as dit c'est un travail mais c'est extraordinaire parce que scolaire L'école, hein, scolaire en grec, euh, c'est le loisir, le loisir d'apprendre. Et, et pédagogue, paidei gogein, c'est celui, c'est l'esclave qui accompagne l'enfant, le tout petit, à l'école, au loisir, à le pédagogue. C'est un accompagnateur. Et donc, effectivement, il est complètement dans ce travail, je crois. Et, et je trouve formidable c'est c'est à la fois tout nouveau ta façon de, de parler des livres et ce qui nous réunit aujourd'hui, et en même temps c'est sur un terreau qui existe déjà. Ça fait vraiment euh, plusieurs décennies que dans les crèches, enfin euh, un, un peu partout, il y, a, il y a des endroits pour les bébés, pour les livres. Oui, oui, mais ça, on est, on est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'on est. On s'inscrit dans des pas déjà tracés hein, et que ça, c'est aussi important. Oui, mais et... ça va donner un, un mouvement oui. extraordinaire, ça, ce qui se passe avec la sortie de ces livres-là. Puis, on va théoriser. Ah ben, théorisons. <rire> oui. <rire> Alors, je, je vois des questions, là, sur la question du lire et relire. Euh, du lire et relire et peut-être qu'on va s'approcher à ce moment-là du deuxième livre que tu publies Patrick et qui, et qui s'appelle Ma bibliothèque idéale pour les tout-petits puisque tu dis toi-même qu'après tout il n'y en a pas des milliers de livres qui sont dans ta bibliothèque idéale et moi je fais l'hypothèse que c'est des livres que tu as lus et relus donc euh, c'est peut-être aussi, euh, ça peut rejoindre la question qui est posée, pourquoi les enfants redemandent et redemandent de toujours la même histoire Oui, mais enfin, là-dessus j'ai une position un peu différente par rapport à ce qu'on entend régulièrement, parce que c'est souvent en lien avec l'histoire du soir d'ailleurs, hein, où euh, les enfants sont toujours attentifs à la demande de répéter euh, du même livre ou de la même histoire, une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, et euh, ce qui est fort lassant d'ailleurs pour celui qui lit avec l'enfant le, avec ». Et ça, on ne se l'avoue pas les uns et les autres. Alors, ce qu'on a mis en avant beaucoup, hein, c'était euh, cette assurance qu'il euh, y avait là, chez les enfants, une recherche de sécurisation et euh, ça permettait du coup de contrôler par euh, le même type de rencontre, avec le même livre, avec les mêmes récits, etc., euh, quelque chose qui euh, vient plus jouer contre, euh, en gros, la question des angoisses, de des angoisses de perte et des choses comme ça. Hein. Euh, je crois qu'on peut y lire aussi des façons différentes de penser. D'abord que euh, l'appareil euh, neurocortical et développemental des, des tout-petits-enfants n'est pas le même que le nôtre, et que ce que nous, nous pouvons comprendre en une fois, eux, il faut deux, trois ou cinq fois pour qu'ils puissent y accéder. Donc, il faut aussi pouvoir entendre qu'il y a une dynamique qui est simplement la dynamique développementale de l'enfant. Et puis à côté de ça, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas ne pas enlever le plaisir, pour reprendre la terminologie qu'on employait tout à l'heure, que l'enfant peut trouver dans une histoire, et le plaisir qu'il a de l'entendre répéter encore et encore. Donc je crois que si on associe les deux, on arrive à se dégager de cette perpétuelle façon de penser l'enfance comme étant inscrite dans l'angoisse et le désarroi. C'est-à-dire qu'en gros, le, le rituel de l'histoire du coucher, par exemple, c'est un truc qui me, me crée des urticaires géants. Hein, et je, je dis à longueur de temps qu'il faut arrêter de, de lire des histoires avec les tout-petits au moment du coucher, dans l'espoir ou dans l'esprit de pouvoir les endormir. Et que le vrai projet constitutif de la littérature de jeunesse, en tout cas celle dont moi j'essaye de, de parler à longueur de temps, c'est bien de réveiller les enfants. Et cette idée d'utiliser le livre comme support, c'est plus le problème des parents ou des personnes qui lisent le livre du soir que le problème de l'enfant. Et que c'est le rituel de séparation qu'institue le parent avec le livre auprès de l'enfant. Mais on pourrait très bien faire tout autre chose et par contre mettre en avant le livre à des tas d'autres moments de la journée où les enfants sont attentifs, éveillés, plus présents, etc. etc. J'ai plus peur de cette idée de, de tout à coup faire coïncider le livre avec ce trait d'union là de euh, sommeil, séparation, euh, etc., qui me semble utiliser donc, le livre-là plus dans l'esprit euh, médicament, euh, palliatif, euh, somnifère euh, ou, ou des choses comme ça. On peut chanter des chansons, faire des câlins, enfin, etc. etc. Le, je ne suis pas sûr de cette convocation incessante et sécurisante du livre constamment. Enfin, on peut aussi penser le livre et la littérature de jeunesse à l'égard des plus petits comme étant inquiétante, comme étant trouble, déstabilisante et des tas de choses comme ça qu'on n'est pas obligé de penser tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Bonjour. Il y a une question, Patrick, dans le chat où quelqu'un demande si tu pouvais développer ce que tu as dit tout à l'heure sur le livre moyens qui relie les générations. Euh, Domi, il y a des gens qui ont levé la main aussi, je ne sais ouais. pas si ah, vois. Il y, y a une dame qui l'a levé depuis longtemps. Là. Alors, euh, ah, donne-lui la parole parce que là, je n'ai pas vu. Bonjour. Oui, bonjour. bonjour les et je vous parle d'Italie. Je suis une pédiatre italienne. Alors, je suis très intéressée par ce sujet parce que je... Euh, je participe à un projet qu'on a en Italie entre bibliothécaires et pédiatres euh, qui s'appelle Né pour lire, Nati per leggere, qui justement pro, pro, pro, oh, d'accord, fait la promotion de, de la lecture à des très petits enfants. Alors voilà, je voulais dire que je suis très très, je, je me suis, euh, j'ai tout de suite acheté le livre. Euh, oui, oui, oui. De... <rire> Lui, vous avez bien fait. Oui, j'ai bien fait, oui. Donc, je voulais dire que, qu'effectivement, euh, je travaille beaucoup dans la promotion de la lecture au tout petit euh, et dans les bilans de santé. Euh, je mets toujours, euh, disons, pas une recommandation, mais j'invite les parents déjà, euh, dès qu'ils dès qu me viennent voir, même quand la maman est encore enceinte, à parler de la lecture comme quelque chose qui fait partie du développement de l'enfant et du plaisir, justement. Je vois, il y a deux ou trois choses qui me sont un peu... C'est-à-dire que la littérature de qualité, ce que vous disiez, c'est... Moi, j'essaye de promouvoir aussi la littérature de qualité aux, euh, aux personnes qui ont moins accès alors, par exemple, il y a une bibliothèque dans mon quartier et je propose aux mamans, par exemple étrangères, etc., de dire écoutez, il y a une bibliothèque, vous pouvez avoir accès, pas nécessairement acheter euh, des livres que vous pourriez pas dans votre bilan, etc. Alors là, c'est déjà un point, mais je crois que la littérature de qualité n'est pas accessible à des gens qui sont culturellement euh, formés pour les personnes les plus euh, simples. C'est difficile parce qu'ils ils, ils, ils ils iront toujours sur le livre de Walt Disney, ils iront toujours sur le livre un peu plus... Euh, parce que ça, ça leur est plus difficile aussi culturellement aux parents, chercher un livre un peu plus peut-être dérangeant, euh, difficile à comprendre, une histoire. Alors moi j'essaye de proposer euh, le... Nat Hyperledger a quand même un annuaire qu'il propose, propose des livres. Alors, moi, je leur dis, avec 9 euros, vous achetez cet annuaire et vous pouvez trouver des propositions de lecture euh, intéressantes. Voilà. Ouais. Et ça, ça, ça rejoint peut-être, peut Patrick, la question qui était posée par rapport aux liens entre générations, parce que, bien sûr, on peut imaginer, ça fait 40 ans qu'on travaille sur ces questions, et on se demande pourquoi ce n'est pas... Ça ne, ça ne peut pas convaincre plus rapidement tout le monde de cet intérêt pour la littérature de jeunesse. Comment euh, ces albums, quand ils nous intéressent, on peut transmettre aux tout-petits que ça les intéresse aussi. Euh, et toi, comment tu as fait pour... Euh, pourquoi tu as fait cette bibliothèque idéale pour les tout-petits ben, Un peu dans, dans cet esprit-là, hein, c'est que il euh, y a il y a cette idée, vous savez, de, de continuellement hein, qu'on évoque autour des psys, des de ne pas faire de préconisations, de ne pas faire de recommandations, de ne pas donner de conseils, etc. C'est... Etc., hein, le, la grande tarte à la crème qu'on entend à longueur de temps, euh, on va vous aider à trouver vous-même, votre cheminement, et, et tout est quanti, quoi. Et, et à côté de ça, par contre, euh, on se rend compte qu'il y a énormément de, de propositions qui sont faites par ailleurs, et on se dit, mais quand même, il y a un moment où il faut qu'on dise quelque chose, qu'il y a une parole qu'on doit apporter, et surtout, euh, moi, je, je me suis un peu énervé des bibliographies incessantes qu'on peut lire partout, à longueur de temps, hein. Depuis les lieux les plus riches d'expertise, hein, euh, je pense euh, au, à la bibliographie des mille jours qui a été faite il n'y a pas longtemps, au salon de Montreuil qui a été fait il n'y a pas longtemps, aux bibliographies que toutes les médiathèques sortent à longueur de temps et qui vous font des propositions dans le chapitre euh, « livres pour tout petit euh, » qui sont sensiblement pour moi édifiantes, qui sont des livres qui ne sont absolument pas accessibles aux tout petits-enfants. Et vraiment, j'ai cette idée très assurée hein, qu'on peut faire toutes les propositions qu'on veut à des tout-petits. On peut leur lire du Mérimée, on peut leur lire du Baudelaire, on peut leur proposer des ouvrages très complexes, etc. Le problème n'est pas là. Mais quand on propose un album à un tout petit enfant, il faut au moins qu'il puisse rentrer là-dedans et en faire un peu sa matière et son pain blanc. Quoi. Et je vois quand on propose un certain nombre d'ouvrages qui… Pour moi, je, les yeux m'en tombent. Quoi. Je me dis, mais que, comment est-ce qu'on peut imaginer de promouvoir euh, Alors, le, le, le, le truc le plus marrant que je trouve, c'est euh, euh, le, les livres de naissance. Vous savez, toute cette politique actuelle hein, autour de la question de, par exemple, première page, hein, qui a beaucoup, beaucoup développé ça, ce qui fait qu'il y a des tonnes de départements, des villes qui ont mis en avant cette idée, le, ce en gros cadeau de naissance au tout petit, hein, pour l'inscrire dans cette histoire-là. Et, euh, et ben, Cette bibliographie, entre guillemets, très raccourcie, hein, puisque j'ai proposé essentiellement 20, 20 ouvrages pour, pour pouvoir échanger à ce propos-là, euh, c'est un peu l'antithèse de toutes ces propositions actuelles. C'est vraiment, il me semble, des livres qui sont totalement accessibles par le travail euh, d'artistes, hein, des auteurs et des illustrateurs, hein, par les œuvres qu'ils ont faites. Hein, il y a vraiment quelque chose de ce côté de la littérature, je, je le reconvoque hein, de façon incessante, hein, et euh, qui témoigne de leur attention hein, et, et de leur adresse spécifique. Cette question de l'adresse, je trouve, est totalement primordiale. Quoi. On, on ne s'adresse pas à un tout petit enfant comme on s'adresse à un enfant de 5-6 ans ou à un adolescent ou je ne sais trop. Quoi. Donc, c'est ça ce qui me tient beaucoup à cœur et qui me touche beaucoup et c'est pour ça que j'ai j'ai commis ce, cet ouvrage-là parce qu'il était en filigrane de l'ensemble de mon précédent texte et je me suis dit ben, ben c'est bon quoi maintenant il faut que je le dise alors par rapport à ça euh, je peux préciser que la question mmh. du choix des albums que l'on emporte quand on va faire des lectures partagées il est vraiment au cœur du travail qui est mené depuis 40 ans. Et je dis qu'il est au cœur du travail et qu'il n'est pas résolu. Et j'attire votre attention sur le fait que l'agence, quand les livres relient, lance, euh, d'ailleurs le 13 mai, Patrick participera à la journée, euh, lance une, un espace de réflexion et de recherche sur cette question du choix des albums. Qu'est-ce que c'est qu'un album qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que c'est un album de qualité Ou alors, Patrick, moi, ma question, elle sera directe, là, là, sur ce sujet. Tu intitules bien ton livre « Ma bibliothèque idéale pour les tout-petits ». Donc, on n'est pas dans l'injonction, on est bien dans la transmission et dans ce qu'on disait du, du passage de « Génération », j'ai envie de dire. C'est comme si tu disais, moi, je les ai aimés, ces livres-là, je les ai partagés avec les petits, et dans ton livre tu proposes des témoignages de réactions de bébés et tu. C'est comme si pour moi je l'entends, mais lisez-les aussi et voyez. Donc, comment on peut se former par rapport à ça aussi? Bien sûr, c'est la question de la découverte. Hein. C'est-à-dire que ma proposition, elle est essentiellement euh, un objet de découverte en soi. C'est-à-dire, regardez si vous ne les connaissez pas, découvrez-les, faites-vous votre idée, et puis euh, euh, vous en ferez peut-être quelque chose ou pas. Hein. Ça, c'est vraiment le… Euh, je me souviens d'une réunion, euh, Domi, tu dois t'en souvenir, ça ne nous rajeunit pas, il y a très très longtemps de ça. Hein. Et, et c'était euh, Arthur Hubschmidt, qui était le directeur euh, éditorial… Euh, le, là, ma pensée, entre guillemets, de… Euh, de L'école des loisirs. des loisirs, et qui euh, avait évoqué dans une conférence euh, cette idée que euh, le livre, en gros, c'est euh, une graine qu'on sème et, euh, et ben, dans l'esprit et dans l'espoir de le voir germer. Et, euh, et ben, voilà, la question c'est, est-ce que ça germe, est-ce que ça ne germe pas, euh, quand, comment, etc., etc., hein. Euh, moi j'ai eu un, deux, trois, quatre enfants hein. et donc j'ai passé mon temps à leur lire des livres et à lire des livres avec eux et à se raconter des histoires mutuellement et à aller aux bibliothèques, et etc. etc. Hein. Et bien je n'ai pas fécondé de grands lecteurs donc maintenant ils sont euh, adultes ils sont eux-mêmes parents euh, et, euh, et donc là on est en plus dans le modèle très très genré hein. j'ai une fille qui lit beaucoup et énormément et trois maîtres qui disent lisent rien donc, au sortir de cette émission, ils vont m'étriper, mais ça ne fait rien. L'idée, c'est quand même ça, hein. c'est qu'on fait quelque chose, mais rien ne dit hein, que ce qu'on met en place là, qu'on transmet, va être un objet d'avenir et que du coup, parce que vous avez lu avec vos enfants des livres quand ils étaient petits, ils vont devenir de grands lecteurs plus tard. Ceux qui vous disent ça, c'est le vrai pipeau de la terre. Par contre, je pense, et de façon très assurée, qu'on a transmis quelque chose de fondamental, ne serait-ce que notre attention, notre présence, les émotions qu'on avait à ce moment-là, etc., et qu'on a fécondé ce lien qu'on évoquait à l'instant entre les générations. Et que peut-être ils ne seront pas de grands lecteurs plus tard, hein. peut-être que leurs enfants seront lecteurs, j'en sais rien, hein. regardez, j'ai encore l'espoir que quelque chose soit possible, mais peut-être aussi qu'ils eh ils feront d'autres choses dans, le, dans leur quotidien, dans leur façon d'être avec les autres. Dans leur attention à l'autre, dans leur capacité de présence, etc. Le, la modalité du livre, c'est quand même beaucoup. Hein. Je, je reprends à un, un moment donné dans, dans cet ouvrage cette idée de, des formulations de, de Francis Ponge hein, qui parle de l'objeu et de l'objoie. Il a l'art comme ça de, de concilier les mots et de faire un peu comme Lewis Carroll, hein, de créer des mots-valises en mettant deux petits bouts de mots et en créant des néologismes hein, et des, des espèces de mots-valises. Et donc, le. Ce, ce qui met en avant, c'est que le, le livre euh, comme objet, quoi, le ob de objet, et hein, eh ben il enlève le jet et il met euh, jeu ou joie à côté. Hein. C'est-à-dire que le livre est un jeu, et, et ça c'est aussi important de l'entendre. Hein, C'est-à-dire que c'est pas c'est pas un jouet, hein, mais c'est un jeu. Ça crée du jeu entre les générations. Ça crée à la fois de l'écart et puis de la présence et du rapproché. Et dans le même temps, c'est un ob joie. C'est euh, un, un lieu de joie. C'est-à-dire un lieu de, de jubilation et de jouissance parce qu'on passe du temps en commun, parce qu'on se marre, parce qu'on s'étonne, parce qu'on frissonne de peur, etc. Quoi. Donc, il y, y a là quelque chose hein, qui me semble être assez capital dans le, la rencontre avec la littérature de jeunesse, hein, avec ces livres-là ou avec d'autres. Hein, C'est vraiment, entendez-le clairement, hein, un, un présupposé totalement subjectif et très partial. Hein, mais c'est aussi de bon temps de pouvoir, à un moment donné, s'autoriser à dire les choses comme ça. Alors, je vois qu'il y a des questions, parce que peut-être qu'on n'insiste pas suffisamment sur le fait que dans un album, il y a des mots et il y a des images. Ouais. Et alors que c'est bien la spécificité quand même de ce genre littéraire à part entière qu'est l'album, est-ce que tu veux dire quelques petites choses par rapport à cette interconnexion, par rapport à cet objet album qui est pas construit comme un, comme un autre livre. Oui, oui, mais je crois que c'est très capital. Alors moi, je ne suis pas un exégète de, de l'album de jeunesse hein, et où je vais pouvoir formuler toute une connaissance instruite et, et, et experte dans le cadre du livre, l'articulation entre le texte et les images, les représentations qui sont évoquées, le type de figuration, le, enfin, etc., etc., hein. Moi, je, je, je l'ai dit hein, d'une certaine façon, que ce n'était pas tant le, le livre en soi, le, le livre comme objet qui m'intéressait, que ce qu'on a évoqué là sur le, les questions d'objets, d'objets ou d'objets. Hein. Donc, ce, ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'est-ce qui se transmet dans la lecture partagée, parce que ça, c'est le terme euh, clé hein, qu'il ne faut pas oublier. Hein. La rencontre autour des livres, c'est une question de partage. Et ça, c'est important de l'entendre et de le mettre en avant, hein. Et, et les, les albums de jeunesse offrent par ce, ce, cette double approche, hein, mais qui n'est pas double, qui n'est même pas duel, hein, puisqu'elle est conséquente. Hein, L'une va avec l'autre, à la fois l'image et puis le, le texte, mais aussi parfois pas d'image du tout, euh, ou aussi parfois pas de texte du tout, hein, où on se retrouve dans des façons très particulières d'imager, de, de, entre guillemets, les choses. Et on s'est rendu compte. Hein, que, par exemple, la compréhension des tout petits enfants, là, si on revient aux aspects neuroscientifiques, hein, elle est bien amplement développée quand on propose d'imager une pensée plutôt qu'une pensée explicite en soi. C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, quand on fait une, un, un cours de sciences naturelles sur l'ours, à des tout petits-enfants, et qu'on leur lit une histoire d'ours, ils en sauront plus sur les ours à partir de l'histoire qu'on leur a racontée qu'à partir de euh, la planche anatomique où on montrait l'ours, le poil, les griffes, la bouche, etc. Quoi. Donc il y a quelque chose hein, qui fait que la question de la narrativité, le, le fabula des latins, hein, l'espèce le, le, fabulatrice hein, que reprend euh, Nancy Houston, hein, ben ce n'est pas simplement une histoire de transmission, mais c'est aussi que c'est comme ça, qu'on apprend du monde et des choses. C'est pourquoi est ce que on, on, on, les, les enfants, mais aussi les humains, ont besoin d'histoire, ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Hein. Regardez ce que ça donne en politique aujourd'hui hein, dans la vogue totalement anhistorique. Comment on est capable de reconstruire l'histoire Comment vous écoutez la guerre d'Ukraine quand vous êtes en Russie et vous l'écoutez quand vous êtes en Europe C'est pas exactement la même guerre hein, dont on parle. Hein. Et ben, et, et ça c'est aussi ça. L'humain a besoin de baigner dans l'histoire. Mais l'histoire, ce n'est pas seulement se raconter des histoires, dans le sens des balivernes ou des beaux récits, c'est aussi que c'est le cœur même de notre façon d'être dans l'apprentissage de l'autre et de notre environnement. Alors, euh, je vois que l'heure tourne. J'ai envie de dire que quand même dans, cette, dans ce livre, tu cites des artistes de l'album, de la littérature, du théâtre, des chercheurs de différents champs de recherche, anciens ou récents, tu fais référence à la psychanalyse et aux neurosciences, à la psychologie cognitive. C'est donc un livre qui ouvre à d'autres livres, à d'autres recherches encore. Et tu proposes une citation à chaque ouverture de chapitre qui ouvre encore de nouveaux champs d'interprétation. Donc ça, moi j'aime bien les livres qui ouvrent à différents champs de connaissances comme ça. Et pour continuer, j'aurais envie de dire, y a, tu dis quelque chose... D'important et qu'il ne faut jamais oublier, c'est sur la connexion et le corps. Et tu dis « la cognition est incarnée, cerveau et corps ne font qu'un. Le cerveau a besoin du corps et de l'environnement, l'autre, pour penser. L'activité du cerveau peut être modifiée par les actions et les expériences du corps. » Et ça, tu le dis dans la littérature de jeunesse, c'est « bon pour la santé », entre parenthèses, les neurosciences ont dit « que ». C'est important de développer ça quand on parle des tout-petits qui lisent avec tout leur corps. Bien sûr. Euh, on, on voit hein, qu'on qu met en avant le, le côté de la, la littérature telle qu'on la pense les uns et les autres, hein, sur euh, euh, en fait une fonction psychique, hein, c'est-à-dire une capacité de mentalisation. Hein. On, on lit, euh, c'est notre cerveau qui est mis en avant, on comprend les choses, on a son signe, on fait fonctionner notre mémoire, etc. Mais on en oublie de façon très active, hein, que le livre est aussi un espace corporel en soi, hein, et que pour le tout petit en particulier, il se joue énormément de choses dans le lien corporel. Alors D'abord parce que quand on lit un livre avec un tout petit, la plupart du temps il est contre soi, il est tout proche de soi. Hein. Je prône, et ça, tout le monde le sait, cette idée de la lecture individuelle, comme dit Axé, hein, c'est-à-dire euh, euh, on lit avec un enfant en présence d'autres enfants. Hein. On ne lit pas un groupe d'enfants, on ne lit pas une flopée d'enfants qui sont assis devant nous dans une crèche ou des choses comme ça. On lit à un enfant et les autres sont là, on grappe autour de nous, hein, et euh, bonjour le Covid, et on, on partage quelque chose aussi de leur présence et de leur proximité, mais l'adresse, elle se fait à un enfant en soi. Et ce qu'on entend dans ça, ben c'est qu'il y a du coup quelque chose qui est un partage d'éléments corporels, euh, d'abord de tout ce qui concerne le, la, la parole, hein, elle sort du corps, hein. euh, Dolto elle parlait des paroles habitées, hein. elle disait que les paroles habitées c'est des paroles qui sont inscrites dans le corps, et donc a, voilà, ça sort, il y a une prosodie, il y a une qualité de voix. Vous allez tous remarquer que la voix que vous avez, ce n'est pas du tout la même à certains moments de la journée ou dans les conditions que vous êtes, si vous êtes en forme, si vous êtes fatigué. Dominique, tu as parlé au début de ta voix chauve rotante parce que tu avais mal de gorge, etc. Donc voilà, il y a toutes ces qualités-là. Et puis la façon qu'on a de tenir un enfant, le tonus la rencontre qu'on a, la façon qu'on a de le bercer, de rétablir sa posture, la façon qu'il a, lui, de se lever ou pas entre nous, etc. Et, donc Tout ça, c'est tout un ensemble d'éléments, mais il y a aussi tout ce que les neurosciences nous ont rapporté hein, sur toutes ces découvertes totalement incroyables autour de ce qu'on appelle le, les découvertes de, de Risolati, hein, autour de ce qu'on appelle les, les neurones miroirs. Et en particulier, cette chose totalement incroyable qu'on a pu montrer par des tas d'enregistrements euh, euh, au, au niveau d'IRM fonctionnel, d'études, d'imagerie euh, fonctionnelle du cerveau, c'est cette idée que eh bien, quand euh, vous, euh, vous faites un acte, vous avez un certain nombre d'éléments euh, neurones euh, au niveau cérébral et des neurones moteurs qui sont stimulés et euh, que vous, si vous, vous passez dans une IRM euh, fonctionnelle vous voyez, ça devient tout en rouge comme ça, ça, ça brille partout et on s'est rendu compte que en fait quand, euh, donc, quand vous réalisez un geste euh, ça se passe comme ça il y efflorescence de, de, de rouge et de stimulation euh, mais dans le même temps quand euh, vous, euh, vous voyez quelqu'un d'autre faire ce geste-là il y a exactement les mêmes zones et les mêmes neurones qui sont stimulés au niveau neurocérébral Et plus encore, quand on vous dit que quelqu'un fait ce même geste, donc vous ne le voyez pas, vous ne le réalisez pas, mais on vous le dit que vous avez là encore les mêmes neurones qui fonctionnent. C'est-à-dire que les neurones miroirs, d'une certaine façon, nous apprennent comment est-ce qu'on peut gérer les émotions, la présence de l'autre, les actes de l'autre, les intentions de l'autre. Mais plus encore, nous apprendre à vivre presque par procuration, ce que les autres vivent et témoignent. Et quand vous lisez un bouquin et que dans ce livre-là, vous racontez une histoire où il y a euh, un loup qui s'approche de vous à petits pas, eh bien le lecteur, il sent le loup qui s'approche à petits pas, et euh, l'enfant à qui on lit avec qui on lit l'histoire, il voit le loup qui s'approche à petits pas. Le loup, il n'est pas dans le livre, il n'est pas à distance, hein. il est tout à coup là en train de s'approcher de vous deux à petits pas. Et d'ailleurs, on voit très bien quand les tout-petits, on leur lit cette histoire-là, ils vous regardent de temps en temps pour voir la tranche que vous faites et de vous dire, est-ce que vous, vous êtes totalement apeuré parce que ce loup est en train d'arriver ou est-ce que vous êtes en sécurité et vous pouvez lui passer quelque chose de votre sécurité Donc, on voit que par ces jeux neurocérébreux totalement incroyables, on, on participe corporellement au plus intime de notre corps aux lectures que l'on fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Et ça, d'une certaine façon, ça annule totalement hein, les théories qui étaient essentiellement cognitivistes, hein, où il fallait d'abord arriver à un certain niveau de compréhension pour pouvoir saisir la teneur des choses et tout et tout. Aujourd'hui, on se rend compte que ces questions-là, on évoque, on parle en, entre 6 à 9 mois. Les enfants ont commencé à développer cette capacité de compréhension des états de fait d'autrui, euh, des humeurs et de ce qu'on appelle l'empathie. Le, Donc vous voyez que c est, c est, les livres ont, ont aussi cette capacité-là d'enrichir en, ces choses-là. Hein. Encore faut-il qu'ils aient euh, un, un texte, un effet de narration, une capacité dans le, euh, la fonction euh, euh, littéraire et, et que ces choses-là, elles n'arrivent pas. Quand vous raconterez avec des phrases brefs sans complément, euh, sans capacité de, de complexe, euh, complexe quoi, complexe, rendre complexe la phrase et, et, et de témoigner en tout cas d'une attention aussi à la capacité qu'ont les enfants, l'intérêt, plus encore le, le désir des choses complexes. Et, et on voit combien, dans certains livres, ils ont mis en avant les petites phrases. On, on pense en « bébé chouette », cette phrase qui revient régulièrement entre parenthèses. On pense à, à d'autres éléments où les, phrases sont, les, lignes sont, les mots sont un peu surlignés, où on voit que les, les enfants sont d'une attention à la complexité qui est particulièrement euh, jubilatrice en soi. Ce n'est pas dans, dans « Choupi » ou dans « Peppa Pig » qu'on trouve ça. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Ouais, ça va, l'âne trop trop, dit. lourd, quoi. Alors, je vois qu'on arrive à 19h30, Marie-Françoise. Je ne vois pas de main se lever. Donc, euh, peut-être que… Il y avait que... madame Carnaval qui a levé sa main. Qui ah, Oui. <rire> Allez-y, oser. Vous en fait. euh, effectivement. Euh, bonjour, je ne pas mon prénom, moi c'est Marie-Thérèse Jardin, mais j'ai oublié de, de le préciser. Moi je suis éducatrice de jeunes enfants, une vieille éducatrice de jeunes enfants, j'ai travaillé euh, pendant 20 ans et je suis maintenant formatrice petite enfance sur Toulon. Et effectivement, je forme beaucoup de, de futurs professionnels à, cette, à ces médiations, on va dire des médiations éducatives, culturelles et esthétiques que sont les livres. Et là où je vous rejoins par rapport à, à cette idée d'importance de la narration, la manière dont on interprète, qui va donner du sens, effectivement. Et moi, la, la petite expérience que j'ai de, de 20 ans de pratique, c'est que les meilleurs, on va dire, lecteurs, les, les, les enfants qui sont le plus intéressés, sont souvent les tout-petits. Donc, je vous rejoins, M. Bensoussan, sur l'idée, effectivement, cette, cette attention et, et d'être à la hauteur de la de ce qu'ils sont capables de comprendre et de leur intérêt. Alors après, je, je voulais reprendre par rapport à ce que vous disiez, je n'osais pas vous couper euh, pour cette idée qui m'amuse qui beaucoup, puisque je suis, je suis maman, maintenant je suis grand-mère, de se dire effectivement qu'on a l'impression que l'histoire du rituel du livre, comme si c'était une recette. Voilà, comme vous parliez médicaments, c'est un petit peu ça. Alors, effectivement, on sait très bien que les parents, même si on a ordre de ne pas leur donner de conseils, sont quand même avides de conseils, mais de leur montrer, d'expliquer aux parents et aussi aux futurs professionnels, et aux professionnels réfléchir là-dessus, sur se dire, effectivement, ça peut favoriser, c'est quelque chose de médiation, mais l'idée, c'est que ça prenne du sens et que ça soit sécurisant pour l'enfant. Aussi, j'ai eu des fois la tête grosse comme un chou-fleur parce que les enfants me demandaient 150 fois la, la même histoire, que ce soit les miens ou les enfants des autres, que j'avais la, la fierté d'accompagner. Mais c'est vrai qu'on a tout un panel, effectivement, de, de bouquins, de choses comme ça. Vous, vous parlez, Ben Bensoussan, du fait que euh, vous, vous déploriez quelque part le fait que, tout en étant lecteur et auteur, vos enfants n'étaient pas forcément parmi vos enfants, vos fils n'étaient pas forcément de lecteurs. Alors, ce qui peut être rassurant, c'est de se dire qu'on a l'impression, effectivement, que nos parents nous transmettent. Moi, je suis fille d'enseignant et j'étais pas très, très forte à l'école et j'ai détesté lire lorsque j'étais enfant, parce que je, mon lit était situé au-dessus, au de, on va dire, d'une kyrielle de bouquins et j'avais un dégoût profond de lire. Voilà. Mais bon, l'espoir fait Ça vivre, c'est parce que j'ai le goût après de la lecture. Voilà. Bon, je, mais je pense que c'est. Oui. Allez-y. Non, mais je pense que c'est important de se dire qu'effectivement, on peut aussi changer. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui réagissaient par rapport à tout ce qui était euh, pédagogie access, les livres, c'est bon pour les bébés. Moi, j'en suis convaincue euh, effectivement de cet intérêt-là. Je, je riais tout à l'heure parce que je suis allée faire une visite de stage des, de certains étudiants que j'accompagne. Et en arrivant dans la crèche, j'ai eu cette image-là, une jeune femme qui s'est vertuée à lire de manière très scolaire à, on va dire, à une quinzaine d'enfants, d'enfants d'âge, on va dire 18 mois, voilà, qui avaient envie de bouger, hein, qui, sont, qui sont très moteurs, et où il y a les adultes qui rentraient, qui sortaient, et la personne ne pouvait pas incarner et faire, être dans la, la narration et intéresser les enfants et les adultes continuer à parler entre eux. Ben, J'ai dit, j'avais l'impression d'être dix ans en arrière, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense qu'effectivement, il y a encore une grande, grande, grande marge de manœuvre. Ça, c'est le côté euh, positif à travailler pour, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'on peut proposer comme type de livre, et je vais, me, je vais lire votre, votre bouquin parce que ça m'intrigue fortement, parce que je, je crée des bouquins moi-même aussi, mais simplement dans le, dans le cadre privé pour mon plaisir. Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu sait qu'on pourrait proposer comme livre intéressant pour, à la fois, je vois bien l'idée de, de répondre à cette curiosité et cette appétence de tout petit à la découverte à travers le livre, et mais aussi, en même temps, que ça reste quand même, justement, le, le, un plaisir pour la personne qui lit et pour l'enfant qui est en face. Voilà, le, le lecteur, quoi, le futur lecteur. C'est tout ce challenge, quoi, en fait. Ça va être le mot de... Euh, voilà. Alors, peut-être que moi, je voudrais dire bravo à l'éditeur parce qu'elle est très, très jolie, cette petite bibliothèque de Patrick Bensoussan, idéale pour les petits. Ça, c'est bravo, belle mise en page, ça donne envie, ça donne envie de les lire et d'en découvrir d'autres. Euh, alors, on demandait de qu'est-ce que c'était cette journée sur l'album pour le 13 mai. Vous trouverez tous les renseignements sur le site de l'Agence Quand les livres relient sur la journée, l'album en question qui aura lieu le 13 mai à Paris. Vous aurez toutes les informations et aussi sur le séminaire qu'on lance à ce sujet. Moi, je voudrais bien conclure peut-être. Je peux, Marie-Françoise, là-dessus Eh bien, par les mots de, de chien pourri, qui sont cités euh, par Patrick en conclusion de son livre « Chien pourri », c'est Claude Gutmann dans la collection Mouche, l'école des loisirs. Et « Chien pourri », il dit « Voilà, un jour j'ai compris ce qu'il y avait dans les livres des êtres humains. » Et ça, les êtres humains, on ne peut pas être complètement contre. Bien sûr, il y en a qui nous ennuient profondément, mais si vous ne pouvez pas refermer un être humain, refermer un livre c'est facile et puis heureusement il y a des êtres humains qu'on aime et qu'on n'a jamais envie de refermer et Patrick conclut par ces mots refermez ce livre maintenant maintenant et moi j'entends allez vivre vos aventures avec les autres avec vos albums votre bibliothèque idéale et les tout petits les adultes que vous allez rencontrer j'entends allez-y il y a du boulot et on y va tous ensemble'-je bien lu Patrick? Oui, oui, bien sûr, ou sur le modèle de, des émissions de canal, hein, sur cette idée, euh, maintenant, éteignez la télé, quoi. Donc, il y a aussi des expériences euh, qu'on ne va pas trouver dans les livres hein, et qui sont au plus près du vécu et du lien que les uns et les autres peuvent avoir. Donc, euh, les livres, c'est bon pour les bébés, mais il y a aussi tellement d'autres choses qui sont bonnes pour les bébés et qu'il ne faut surtout pas oublier. Merci en tout cas à tous de votre présence et de votre attention par rapport à ces projets. Ouais, merci. merci à, à Marie-Françoise et à Dominique Ratto.